Mobvoi vient de nous présenter une nouvelle version de sa TicWatch Pro 3, la TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Quelles sont les évolutions de ce modèle par rapport au modèle précédent Vaut-il mieux acheter le modèle précédent Vaut-il mieux acheter le nouveau modèle Aujourd'hui, je vous dis tout Commençons par parler de la différence de prix entre l'édition Pro 3 Ultra et l'édition Pro 3. Sur ces deux éditions, il y aura deux versions. Une version GPS et une version 4G LTE. Moi, actuellement, j'ai la Pro 3 Ultra 4G LTE qui sortira, bah, à la cours du mois prochain, mais qui sortira prochainement. Sur le site, vous pouvez trouver la version GPS. La Pro 3 Ultra sera disponible en version GPS à 299 euros. En version 4G, ce sera sur du 359,99 euros. On sera donc sur les même prix de base des versions Pro 3, 4G et Pro 3 GPS. Mais actuellement, la sortie de la Ultra fait que les autres versions ont baissé de prix. La TicWatch Pro 3 GPS est disponible à 254,99€ La 4G à 287,99€ soit respectivement 15% et 20% de réduction par rapport à leur prix initial On sera donc entre 45 et 73€ de différence en fonction des versions entre la gamme Ultra et la gamme classique. Alors, que vaut cette différence. Continuons. Regardons la différence de design. Au niveau du design, on est vraiment sur deux montres pratiquement semblables. On a le même état d'esprit. Les TicWatch Pro 3 et Pro 3 Ultra mesurent. 47 par 48 mm et une épaisseur de 12,3 mm. Il y a 0,1 mm de moins sur la Pro 3, mais bon, c'est à peu près kiff-kiff. Les deux embarquent un écran de 1,4 pouces à Moled, 454 par 454 pixels, plus un deuxième écran à faible consommation d'énergie, le écran LCD FSTN. La grosse différence au niveau de l'écran, mais plutôt au niveau du vert sur la Ultra, c'est qu'on a un verre Gorilla rétro -éclairé, coloré. Ça va vous permettre de changer la couleur de fond de l'écran de veille vous allez pouvoir choisir jusqu'à 18 couleurs disponibles unies, dont le blanc et le bleu on a commencé à parler des matériaux on va continuer là dessus oui on est sur un verre Gorilla Glass qui est plus résistant que le modèle qui n'est pas ultra autre point le boîtier de la ultra semble plus résistant il est en acier inoxydable et on sent une meilleure qualité c'est de même pour le bracelet qui est cette fois ci en caoutchouc et plus en silicone il semble vraiment plus robuste tout ça ça permet à la version ultra d'avoir la norme MIL STD 810 g ce qui la rend officiellement résistant au sable, à la poussière, à la chaleur et au froid. Voilà pour ce qui est du design, maintenant parlons des caractéristiques techniques. Au niveau des caractéristiques techniques, il y a quand même beaucoup de caractéristiques techniques communes. On est sur une résistance à l'eau IP68, avec la norme du coup MIL-STD-810G sur la Ultra. On reste sur la puce Snapdragon 4100, avec 1Go de mémoire vive et 8 gigas de stockage sur les deux montres. On reste sur du Wear OS 2 en attendant Wear OS 3 mi-2022 sur les deux montres. On a le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi, le NFC, le GPS intégré. Et une chose qui est un petit peu différente au niveau des caractéristiques techniques, c'est que la batterie de la Ultra, c'est une batterie de 577 mAh alors que celle de la normale est de 595 mAh. On va voir tu test si ça change beaucoup. Mais on restera sur une autonomie petite. Hein. On est sur du Wear OS. Ensuite, on on aura les mêmes capteurs qu'on va pouvoir trouver sur les deux modèles, c'est-à-dire accéléromètre, baromètre, capteur de lumière ambiante, gyroscope, capteur de fréquence cardiaque, capteur de SPO2, etc, etc. Mais du coup, quelles sont les nouvelles fonctionnalités Est-ce qu'il y en a des nouvelles Continuons On le voit du coup que les deux montres sont vraiment proches. La différence, ça va être au niveau du coup du design de la résistance. Au niveau des fonctionnalités, la Pro 3 se débrouillait déjà pas mal. Hein. Et grosso modo, tout ce qui a été ajouté sur la Pro 3 Ultra sera aussi ajouté sur la Pro 3. Il y a eu certaines nouvelles fonctionnalités de santé qui sont sorties récemment, comme le suivi de fatigue, la surveillance 24 h sur 24, les alertes de fréquence cardiaque, etc., etc. Mais tout ça devrait être aussi mis à jour sur la Pro 3 normale. Donc grosso modo, la fonctionnalité qu'il y aura en plus, ça va être la possibilité de changer le rétroéclairage et la couleur de rétroéclairage qui nous permettra de mieux voir dans certains moments. Depuis mon test de la Pro 3, il y a eu quand même pas mal d'améliorations au niveau de l'application et au niveau bah, des fonctionnalités de santé de la montre. On verra pendant mon test de la Pro 3 Ultra mais grosso modo, ce sera des éléments qui feront de cette montre, de cette nouvelle montre encore plus résistant, un très bon choix. Alors du coup, maintenant, laquelle choisir Laquelle choisir entre la Pro 3 et la Pro 3 Ultra Pour moi, ça va surtout se jouer au niveau bah, de la résistance. Est-ce que vous avez besoin d'une montre plus résistante qu'une autre ou pas est ce que vous pouvez économiser 50 70 euros et partir sur la pro si vous n'avez pas besoin d'une montre super résistante ou plus résistante le point de la résistance est surtout le point fondamental pour choisir entre les deux montres après ma met vraiment en avant la qualité de recherche gps de la ultra la ultra avec cette norme militaire vous allez pouvoir l'amener n'importe où dans n'importe quel sport il y aura toujours cette intelligence de économie de batterie en fonction du mode que vous allez utiliser et bien entendu les nouvelles fonctionnalités de santé je vérifierai si les nouvelles fonctionnalités que de santé que je vous ai dit comme la fatigue etc est ce qu'ils sont bien mis à jour sur la pro 3 si vous avez la pro 3 dites le moi mais ça serait quand même aussi intéressant de voir ça je vous en dirai un peu plus pendant le test voilà pour ce qui est du ce petit comparatif entre la tico Watch pro 3 et la pro 3 ultra vous savez tout maintenant à vous de choisir personnellement je repars tester l'Ultra. c'est parti merci d'avoir regardé cette vidéo en attendant la prochaine vidéo vive à fond vive high tech à bientôt sur ma chaîne